Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu mais on revient aujourd'hui avec un nouveau concept qui va être les réacs sons. Euh, Désolée si vous n'appréciez pas du tout ce jeu de mots mais je n'avais pas d'autre idée. Si vous ne l'aviez pas compris dans cette série, on va réagir à des sorties de sons d'albums. J'ai envie de faire ce concept depuis pas mal de temps. De plus il y a beaucoup de sorties d'albums ou de sons euh, qui me donnent très très envie dans les futurs mois donc j'espère que ça vous plaira. Avant de démarrer n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube, à mon compte instagram parce que ça me soutient énormément et n'hésitez pas évidemment à commenter. Néanmoins cette vidéo va forcément être basée sur un avis personnel donc je vous demanderai juste d'être respectueux dans les commentaires euh, avec moi ou entre vous. Je pense que vous l'aurez compris, mais pour le premier épisode, on va réagir au nouvel album d'Orelsan, Civilisation. A l'heure où je commence cette vidéo, on est la veille de la sortie de l'album, j'ai décidé de faire cette introduction ainsi que mes théories sur l'album pour que cette vidéo soit vraiment complète et que je puisse réagir après, et évidemment je ne pouvais pas faire une théorie après avoir écouté l'album. Je vais présenter Aurel San en quelques mots, Désolé si ça ressemble énormément à toutes les euh, émissions et au plateau télé qu'il a pu faire. Je vais en parler après mais si vous avez vraiment envie de connaître La Vie d'Aurel beaucoup plus en détail, n'hésitez pas à regarder euh, son dernier documentaire réalisé par son frère. Aurélien Cotentin est né le 1er août 1982, il a seulement quelques années d'écart avec mes parents, ça fait trop bizarre. À C'est un compositeur, acteur, auteur, mais c'est surtout un rappeur et c'est pour ça que la plupart des gens le connaissent. Donc au tout début du 21e siècle et de l'ère d'internet, il publie des vidéos, des mini-sketchs, des raps sur MySpace avec ses amis. Donc il y a Grinch par exemple que vous connaissez peut-être ou Scred. Petit fun fact, au début Aurel San ne prévoyait pas forcément de rapper, il voulait plutôt faire des instrus, mais euh, plusieurs gros rappeurs lui ont dit que c'était pas forcément incroyable. Et c'est Scred et son autre ami Ablaï qui lui ont un petit de plus s'orienter vers le rap parce qu'il était meilleur dans ce domaine-là, donc heureusement et merci à eux. En 2009, il sort son album Perdu d'avance. Je sais pas si c'est celui qui a marqué le plus notre génération parce qu'on était extrêmement jeunes. Si dans Perdu d'avance, il y avait encore pas mal d'humour noir dans Le Chant des sirènes qui est sorti en 2011, on part sur un tournant totalement différent, euh, rien qu'au niveau de la DA, rien qu'au niveau du personnage. Aurel San a perdu beaucoup de poids, il s'est musclé énormément... Euh, il a vraiment changé d'image, sans doute aussi pour réagir à la polémique qu'il y avait eu avec sale pute où beaucoup de mouvements féministes étaient opposés à euh, sa présence à des festivals et c'était même parti encore plus loin. On va pas revenir prendre des heures sur ça. En 2013, il reforme avec Gringe les Casseurs Flotteurs, donc un duo à deux. Euh, ce qui devait être à la base juste un ou deux concerts et une petite pause durant sa carrière de prend vraiment de l'ampleur. Euh, on voit que les gens commencent vraiment à s'attacher à ces deux personnages et surtout à Aurel San. Quoi qu'il fasse, les gens sont là pour le soutenir. Évidemment si vous connaissez un petit peu Aurel San, vous connaissez sans doute la série Bloqué ainsi que le film Comment loin qu'il a réalisé autour du projet Casseur Flotteur avec Cringe. Et en 2017, c'est-à-dire il y a trois ans, Aurel San sort l'album La fête est finie qui revient un petit peu comme le chant des sirènes à euh, un univers plus mélancolique, peut-être plus sombre et un peu moins euh, adolescent et euh, pré-adulte comme Casseur Flotteur pouvait le faire. Encore une fois, c'est très dur de résumer toute la carrière d'Orelsan et euh, ses albums en quelques phrases, donc je vous invite énormément à regarder le documentaire. Montre jamais ça à personne et c'est parfait pour ma transition. Dans ce documentaire sorti il y a un mois, le 15 octobre, Clément le frère d'Aurelsan revient sur les 20 dernières années d'Aurelsan mais aussi du groupe de manière générale. On apprend énormément d'anecdotes, il y en a une qui m'a marqué qui ne sert à rien mais je me suis dit que je pouvais la raconter ici. C'est que de base Aurelsan souhaitait s'appeler Aurel mais quand il a voulu déposer son nom il s'est rendu compte que qu'Aurel était déjà pris et il a appris quelques années plus tard qu'en en fait, c'était déjà lui qui avait déposé Aurel donc finalement, Aurel San peut s'appeler Aurel comme Aurel San, puisque les deux noms lui appartiennent. Évidemment, ce documentaire met en lumière le travail d'Aurel mais aussi celui surtout de son groupe d'amis. Et euh, au-delà du fait qu'il est hyper intéressant, hyper bien construit, et je trouve avec une vraie morale et un vrai euh, cheminement de pensée, ce documentaire permet d'annoncer la sortie d'un nouvel album. En effet la fin du documentaire est extrêmement ouverte et laisse supposer à la sortie d'un album mais aussi la sortie de la suite de la série. On peut voir que durant la période du confinement Orelsan s'est enfermé et semble avoir écrit des choses. A euh, la sortie du documentaire Orelsan n'a pas tout de suite confirmé, il a dit qu'on le voyait travailler sur un projet mais pas forcément sur un album. Et c'est finalement le 26 octobre qu'il a annoncé sur son compte Instagram en sortant la pochette de l'album que son nouveau projet sortait et s'appelait Civilisation. Le 17 octobre, c'est-à-dire hier, il a sorti le premier clip et le premier son qui s'appelle l'odeur de l'essence qui met en lumière les événements vécus par la France et le monde ces dernières années. Il reprend pour moi certains codes de basique, c'est-à-dire les répétitions de certains mots et ainsi qu'une instru assez ressemblante à mon sens. Après, certaines paroles ont pu faire polémique, je tiens juste à dire que si je valide une chanson et que je dis que j'apprécie, c'est pas forcément que j'apprécie toutes les paroles. On va maintenant passer à ma théorie sur l'album, ainsi que ma réaction à la cover, puis on fera la réaction de l'album d'Orelsan. Alors je vous avoue que j'ai été assez perplexe quand j'ai vu la pochette de l'album, c'est pas énormément mon domaine les pochettes d'albums. Ça a été réalisé à l'appareil photo argentique, j'aime bien cette idée mais je trouve personnellement que la pochette est un peu trop simple. Je pense que plein de gens vont pas être d'accord avec moi. Et je pense que euh, l'album d'Orelsan, ainsi que son, la suite de son documentaire, va expliquer ses choix. Il faut savoir que quand j'ai vu la pochette d'album, le chien m'a un peu interpellée. Apparemment, c'était pas du tout fait exprès. C'est le chien qui est venu se poser. Donc je pense pas qu'il y ait grand chose à analyser par rapport à ça. Mais le fait qu'il soit tout seul, déjà, je pense que ça en dit long. Euh, surtout s'il a écrit pendant euh, le confinement. Donc c'est peut-être un album vraiment. Euh, qui au-delà de faire une introspection sur lui-même, il va peut-être faire une introspection sur le monde comme il a pu déjà le faire. Quand j'ai vu le petit logo, on va dire, je ne sais pas si ça se nomme comme ça, moi ça m'a fait vraiment penser à une icône soit de jeux vidéo, soit de jeux qu'on peut retrouver sur les téléphones, je sais pas du tout si c'est lié, j'en ai parlé à Jules, il m'a dit c'est vrai que ça ressemble énormément, ça pourrait être un logo d'une application. Donc sur le coup je me suis dit peut-être qu'il va sortir une application ou un jeu vidéo en même temps, ça serait un peu étonnant. Mais en même temps ça pourrait très bien marcher parce que ça correspond aussi je trouve au personnage. C'est vrai que le son, l'odeur de l'essence me confirme pas trop dans cette théorie donc je me suis sans doute trompée. Je suis pas fan non plus de la typo, je vous avoue que je préfère vraiment les DA de ces derniers albums. Encore une fois, on verra euh, ce que ça donne. Je pense qu'avec une explication derrière, euh, je me mettrai à apprécier. C'est peut-être juste qu'au début, c'est un peu euh, déroutant. D'ailleurs, si vous avez euh, plus d'explications, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que ça peut être intéressant pour tout le monde, je pense. Je vous propose donc de couper ma caméra maintenant et de vous retrouver demain pour la réaction de l'album. Hello à tous, je vous retrouve le lendemain. On dirait un petit mouton, mais c'est mes cheveux naturels et j'avais pas envie de les lisser, même pour la vidéo. Donc voilà L'album d'Orelsan est sorti. Je vous propose de commencer à l'écouter. Je ne sais pas si je vais écouter tous tout les sons. Je vais essayer. On va partir. On va écouter le premier qui est Shonen. J'ai peur de mal le dire. J'ai des erreurs j'en J'espère que ce sera pas les mêmes. À quoi ça sert d'écrire des textes je sais pas dire Déjà je m'arrête là à 35 secondes. Euh, je trouve ça grave intéressant parce qu'il revient sur euh, son parcours et il explique qu'au début, voilà, c'était pour faire rire. Euh, je pense qu'il va aller plus loin que juste euh, dire machin euh, je suis arrivée là par hasard parce que euh, encore une fois ce personnage de euh, je suis là par hasard ça a marché un peu à un moment mais je trouve que maintenant surtout après son docu et tout ça marche plus. Euh, je trouve ça cool, j'espère juste qu'il va pas s'enfermer dans ça. Désolé mais je vais devoir vous quitter, dis-toi seulement qu'on a kiffé Hier c'était hier, aujourd'hui j'efface les dettes hein. Je changerai pas ce que j'ai contre la jeunesse éternelle hein. On a fait ce qu'on a fait comme on l'a fait mais on l'a fait hein. Tout se transforme, rien ne se perd, ombre et lumière Mon avis sur la première chanson, bon déjà j'aime beaucoup les paroles, je trouve ça assez cool De toute façon c'est Relsan mais genre il sort euh, une citation de Lavoisier comme ça Alors, Vraiment je trouve que toutes les paroles passent bien avec lui J'aime beaucoup le fait qu'ils fassent un peu une rétrospective, on va dire, de leur carrière et je trouve que ça fait un peu chanson d'adieu mais après c'est pas la première chanson qui est faite où tu te dis va quitter la scène mais j'aime bien, ça rappelle je trouve que ça rappelle vraiment les bases de leur groupe de potes en mode on est toujours là et tout et malgré tout dedans il, il insinue quand même qu'il y a des gens qui ont quitté le navire de sa vie on va dire et c'est un truc que dans le docu, désolé, je vais parler beaucoup du docu, mais je l'ai trouvé tellement bien. Dans le docu, il parle pas beaucoup de gens avec qui il a coupé les ponts, il parle un peu de son ancien euh, réal je crois, mais ils sont encore en bon terme, enfin c'était juste pour une passe. Et euh, c'est vrai qu'il parle beaucoup du positif et le négatif est parlé par son frère, enfin est décrit par son frère, mais j'ai l'impression qu'il avait toujours resté avec euh, sa même bande de potes. Et euh, dans le dernier album, ça m'avait moins marqué qu'il en parlait, enfin qu'il parlait d'eux et tout que c'était plus centré sur lui-même et je crois sa vie ce qui n'est pas pas mal non plus et donc euh, donc voilà j'aime bien la première chanson je sais d'aller plus loin que dire j'aime bien j'aime pas parce que c'est un peu relou on va passer à la deuxième qui s'appelle la quête rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler j'aime que les livres je préfère être seul donc je suis plus content quand il pleut je fais quelques cours de catéchisme mais je suis pas sûr de croire en dieu j'ai ça, ans la vie est facile. quand je sais pas je demande à ma mère à 5 ans je voulais juste en avoir 7 À 7 ans j'étais pressée de voir le reste Ok je fais une petite pause Mais un truc qui me marque toujours avec Orelsan C'est le fait que ses textes parlent à plein de monde Enfin je sais pas comment m'expliquer Mais c'est aussi pour ça je pense qu'il est devenu aussi connu Beaucoup de gens s'identifient à lui Et ce qu'il raconte c'est des trucs qu'on a tous vécu Mais dans notre quotidien de merde En mode... Euh, Enfin, je sais pas, le et être pas sûr de croire en Dieu, ça paraît con, mais genre, c'est un truc que beaucoup de gens ont vécu, et c'est des trucs, que tu les oublies ou tu décides de les oublier, et lui, il revient sur ça, et je pense que c'est vraiment pour ça qu'il arrive encore à écrire, c'est que il se cantonne pas aux au sujets, on va dire, les plus pratiques, enfin, il se cantonne pas aux sujets les plus évidents pour un rappeur, et euh, voilà, il pourrait parler de tout et n'importe où, il pourrait parler des pattes qu'il a fait, ça se trouve, il l'a déjà fait, je, je ne sais pas, euh, la veille avec du pesto et je trouve que ça, ça rendrait bien et ça rendrait euh, nostalgique mais pour une fois c'est ok alors mon avis sur la quête déjà la musique fait 4 minutes donc ça pourrait paraître long mais euh, un point qui met euh, le truc principal c'est qu'il y a vraiment une histoire derrière en fait et je trouve que Sen il arrive vraiment à faire ça c'est à dire qu'il peut faire des musiques qui font 6 minutes euh, ça va quand même t'intéresser parce que c'est pas juste un bon couplet et un bon refrain c'est pas du tout je critique pas du tout les rappeurs qui font ça mais juste il y a vraiment un fil et une histoire et on a l'impression que juste il est là au bord de ton lit à te raconter une histoire le soir genre mais qui chante et euh, cette, la musique la quête elle est vraiment une claque parce que c'est tellement vrai en mode tu veux toujours plus en mode tu veux toujours être plus vieux que, que ce que tu n'es et le jour où tu réalises que bah t'as grandi et que t'es vieux entre guillemets bah tu, tu te prends une claque mais j'ai l'impression que dans cet album il est moins, enfin après on est qu'au deuxième son mais il est moins nostalgique avant à, à on va dire idéaliser le passé on dirait qu'il a un peu fait la paix avec lui-même je sais pas si je dis que de la merde mais moi c'est vraiment le truc que j'ai ressenti en mode il a fait la paix avec lui-même et, euh, et euh, il avance quand même parce que ce qu'il dit bien dans la chanson, si j'ai bien interprété c'est que euh, le le, but final, fin le, le parcours compte tout autant que la, le but final et la quête finale et euh, et que donc il, il prend ce qu'il a pu prendre on va écouter ensuite du propre j'espère que cette vidéo sera pas trop longue je suis désolée mais euh, je suis obligée est-ce que tu peux garder ouais. tes airpods dans tes oreilles quand je te parle s'il te plaît bâtard ouais. okay. mort en ville quand elle est morte hey. mort en ville quand tout le hey. monde dort okay. autopilote hey. auto un dernier shot, pourquoi tu forces quand je ce que tu postes. C'est toujours les mêmes trois suceurs dans tes coms. Alors, du propre, je suis un peu moins fan parce que, juste, c'est moins mon délire de musique. Mais je pense que c'est le genre de musique qui, justement, va rentrer dans la tête. Et Orelsan il arrive vraiment à trouver un équilibre à chaque fois entre euh, le fait de marquer les personnes, de toucher les personnes, mais en même temps de faire un album qui vend. Et c'est ça que je trouve fort. Euh, on va écouter Bébé Boa. Euh, je sais pas s'il y a une. Signification globale de l'album, s'il y a des liens entre les musiques. J'ai un peu du mal à me rendre compte en faisant la première écoute. Donc voilà. Elle est pas enceinte, c'est gueule de bois. Ma chérie préfère l'alcool que moi. Elle a les yeux qui... Ok, euh, alors je viens d'écouter Bébé Bois, euh, c'est marrant, ça me fait un peu penser à la chanson de Roméo Elvis, Bébé est ma drogue, euh, je sais pas si juste qu'il y a le mot bébé, je suis moins fan, je suis vraiment désolée pour euh, ceux qui aiment bien, c'est moins mon style, je sais pas si c'est un truc que a vécu personnellement et tout, et qu'il souhaitait en parler, euh, voilà, c'est pas pour moi la meilleure chanson sur les addictions, Enfin, c'est juste que je suis pas fan de la mélodie, je suis pas fan du refrain, rêvez mieux, rêve mieux maintenant T'as jamais eu aucun goût, c'est pas le Covid que ta mère, que ton luxe c'est tes placements de produits Putain, juste, j'en suis à 20 secondes Mais c'est tellement actuel comme chanson Enfin, je sais pas si ce sera toujours d'actualité dans quelques années Si les gens arriveront toujours à s'identifier Mais je pense que ça va être une chanson qui décrit notre époque Et qui marque notre époque Et j'ai trop hâte d'écouter ça dans 20 ans euh, Quand je serai vieille T'es et... pas t'es qu'un suceur d'algorithme. Tu seras jamais heureux parce que t'es maudit. Lifestyle de connard. Vendeur de fausse gloire. Trader en costard. Si tu les croises, ils vont t'humilier. Ils t'éteindront pour mieux briller. J'essaie pas de faire le réa quand ils réseaux. Je veux juste dire, oublie jamais que c'est faux. Tes gens sont payés pour te baiser le cerf. Ta tolérance est juste une autre façon de te mettre en scène. Mais, wow, genre, il résume tellement ce que je pense des réseaux sociaux et des excès. Et Je trouve ça trop cool qu'ils soient... Ça fait vraiment écho à des techniques marketing actuelles qui sont de passer pour des gentils. Autant je trouve qu il y a quelques années c'était vraiment passé pour girl boss ou genre mec hyper travailleur et tout. Et maintenant c'est beaucoup plus je suis proche de vous, je suis amie avec vous. Non, non, non, on est proche que ce soit les politiques sur les réseaux sociaux, que ce soit plein de trucs. De euh, toute façon on le voit bien avec Macron qui fait des vidéos avec McFly et Carreto, euh, le ministre de la Justice, euh, le ministre des Transports qui fait des TikToks, désolé je m'emporte un peu, mais c'est plus du tout les mêmes stratégies et il le dénonce vraiment dans cette chanson je trouve. Ok alors pour Rêve mieux, euh, je pense que vous avez compris pour l'instant c'est celle que je préfère, pas niveau mélodie mais niveau parole. Et euh, je trouve ça trop. Enfin je trouve ça vraiment pertinent. Euh, de plus. En fait c'est vraiment pourquoi la chanson que tu écoutes en fin de soirée, avec tes potes allongé dans l'herbe, je suis pas allongé dans l'herbe au milieu de l'île parce que c'est un peu dangereux et sale, mais vous avez capté la vibes. Ensuite, on va écouter Seul avec du monde autour. Là, je pense que ça va peut-être plus ressembler à La fête est finie et à ses anciens albums, peut-être sur le fait qu'il a vraiment un décalage avec les autres. Parce que pour l'instant, je trouve que qu'il une... parle beaucoup de la société et tout, mais il parle pas forcément de lui actuellement, de ses pensées actuelles, je trouve adieu, twitter, insta, snap, dommage, je vais rater quelques mêmes, j'travaille mes sons, j'travaille mon shoot, j'travaille mon couple, j'travaille mes textes, seul avec du monde auto, seul avec du monde autour comme alcool et clope, j'm'en branche, j'écoute que de la k-pop, de électrique de cross, ouais, ouais, mon dépeint vraiment un commencement d'une certaine routine et souvent une routine qui est vue comme quelque chose d'hyper négatif tu sais quand t'es jeune tu dis tout le temps j'ai pas envie de devenir comme mes parents j'ai pas envie de machin et plus tu grandis et moi en tout cas c'est un truc qui m'a touché personnellement euh, plus tu grandis plus tu te rends compte en fait cette euh, vie que tu méprisais il y a quelques années bah finalement elle te conviendrait de ouf j'adore vraiment je la trouve hyper euh, hyper profonde et hyper transparente et je pense que je pense que c'est quelqu'un qui exprime pas forcément ses sentiments et il le fait via les chansons et j'ai l'impression qu'on retrouve un Orelsan beaucoup plus euh, en paix avec lui-même dans cet album. Et, euh, et voilà on dirait, moi dans cette chanson, comment je l'ai perçue c'est en mode j'ai trouvé ma place, euh, il fait ce qu'il aime, il fait ses sons, mais en même temps il n'est pas sur, forcément toujours le devant de la scène. Et ça, fin, ça, fin, ça illustre le personnage qui est par exemple en couple, je crois il est marié, je ne sais plus, avec une fille qu'on n'a jamais forcément vue sur les réseaux, machin, et il n'est pas trop dans le monde du showbiz je trouve. Et euh, voilà, j'ai rien d'autre à te dire de plus, à part que je suis fan. Ensuite, on va écouter manifeste Là, je pense que ça va être un peu plus critique. Ça dure 7 minutes, donc je vais clairement pas mettre ma caméra les 7 minutes. Qu'est-ce que je fous dans une putain de manif Je suis pas concerné par la société, je suis un putain d'artiste. J'ai rien manifesté depuis le lycée. C'est chez les cours la seule idée qui m'est fait militer. Il a aucune race. <rire> en basant au milieu d'un flash mob d'infirmier. Et genre, je pense que c'est clairement en référence à aux Infirmiers qui avaient réutilisé euh, sa chanson basique. Je sais pas si c'est l'ambiance manif qui fait ça, mais Mathilde et moi on s'embarque très vite dans un grand débat qui mélange gender fluide, ouïghour et vegan. Donc en gros, pas mal de sujets qu'en fait je connais pas, qu'elle récite sur le bout des doigts. Non seulement j'ai pas d'argument, mais elle est plus intelligente que moi. Ok, euh, alors manifeste, je la trouve hyper intéressante par rapport au fait que ça reflète pas mal une époque je pense que c'est pas forcément elle qui va marcher le plus parce qu'elle est longue parce qu'elle est assez calme mais t'as vraiment l'impression d'être immergé dans la chanson et je trouve qu'il a essayé de faire un peu plus ça dans ses textes c'est vraiment l'histoire d'un mec qui se retrouve un peu en manif comme ça sans raison et qui finalement au fur et à mesure de la chanson je trouve commence à prendre des convictions c'est à dire qu'au début c'est pas ce qu'il fout là, il a aucun avis critique et puis plus il constate euh, les choses, plus il voit des injustices et plus il commence à avoir... Euh, avoir des idées. J'ai l'impression que c'est un peu une métaphore de la vie d'Orelsan, c'est-à-dire qu'au début il subissait un peu sa vie et puis après il est devenu plus acteur. J'ai bien aimé, après je trouve qu'il pourrait plus se mouiller. Euh, je... Après il est pas là pour faire de la politique ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il reste quand même pas mal en surface pour rester politiquement correct et qu'il prend peut-être un peu moins de risques qu'avant par rapport au... à ce qu'il a pu écrire dans le passé, mais en même temps ça n'a pas toujours plu, donc je peux comprendre. Euh, L'odeur de l'essence, je vais pas l'écouter parce que je l'ai déjà écouté et ce serait pas un avis objectif. Euh, j'ai beaucoup aimé sur le coup, j'ai trouvé comme je vous le disais que c'était un bon mélange entre euh, d'autres sons qui fait habituellement comme La fête est finie et euh, Basique qui était euh, vraiment un hit. Donc je vous propose d'écouter Jour meilleur. Ah c'est sûr. Ok, euh, c'est sur la dépression et je pense que je vais aimer. Donc euh, je vais voir. Mais je trouve ça... Il bien que les rapports en parlent de plus en plus. Avant que t'en fasses une, le problème de la vie c'est qu'il n'y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Tout va s'arranger, c'est faux, je sais que tu sais. Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Y'a rien à faire sauf d'avancer Rien à faire sauf d'avancer Alors je l'apprécie beaucoup En fait je trouve qu'il fait preuve d'une énorme honnêteté dans la chanson en mode, dit papa c'est de te parler pendant 10 heures en essayant de te trouver une solution et tout. Il dit juste faut avancer et avancer c'est hyper bateau à dire. Et je pense que ça révèle aussi ce que beaucoup de gens pensent et ce que beaucoup de gens disent. En mode, bah, la dépression ça soigne, ça de te bouger, machin et tout. Et en fait j'ai l'impression que dans la chanson il est défaitiste sans forcément l'être. Mais en mode, une fois que tu auras accepté ça, tu mieux parce qu'il faut accepter le fait que tu seras pas forcément guéri, que ça ira pas forcément mieux tout de suite, mais que, t'inquiète, il y a quand même de l'espoir, et un jour ça ira mieux, je sais que c'est un peu ambigu ce que je raconte, mais ça me parle, enfin, mais euh, je, je reconnais, enfin je reconnais un peu ma manière de penser dans, dans ce qui chante, et euh, je l'aime beaucoup, après je trouve que, pour l'instant, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je trouve pas que tout est exploité parfaitement, dans le sens où je trouve que ça se disperse un peu, enfin je m'en parle à la fin, mais il aurait pu plus, il aurait pu être plus pertinent, je pense, sur cette musique, même si la base est bien, mais il manque des trucs pour moi. Maintenant, on va écouter. Baise le monde. sur euh, mon 31 C'est pas le un. samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Na na na na na. J'ai toute la semaine, Dieu merci on est samedi. Meilleure soirée, meilleure vie que des mannequins. C'est sûrement la fashion week. Baise le monde. J'aime bien, sans plus, j'aime bien parce qu'il dénonce pas mal de choses qui sont pertinentes, donc c'est... En fait, ce que j'aime bien, c'est euh, le fait qu'ils dénonce des trucs euh, hyper sombres, vraiment, de notre société, et euh, qui, seront, enfin, qui sont importantes à dénoncer, et je vais pas vous euh, dire tout ce qu'ils dénonce ça sert à rien, mais sur une mélodie et sur une instru, genre hyper joyeuse. Moi, j'étais en train de m'ambiancer, là, alors que c'est des trucs horribles. C'est un peu la dualité, en mode, non, on est occident... Je pense que ça remonte... Je pense que ça illustre aussi, nous on est occidentaux, on va faire la fête, on va être heureux en portant des vêtements de personnes, enfin en des personnes, en portant des vêtements qui ont tué des gens. Enfin c'est vraiment c'est ça et genre ça fait encore plus culpabiliser je trouve euh, l'instru et euh, les paroles. enfin C'est tellement déroutant. On va passer au son avec Gringe, faut savoir que j'ai découvert Gringe, je sais plus comment, mais euh, j'aime beaucoup. C'est peut-être un peu plus mon style qu'Orelsan. Et vraiment Scanner, c'est une de mes chansons préférées. donc. Je les attends un peu au tournant et je pense que ça va parler un peu de leur vie avant, de leur groupe. J'aime trop, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais euh, quand derrière euh, les instruits, il y a vraiment des moments de vie. Euh, moi, c'est vraiment ce que je kiffe dans la musique et Watsun, il y en met beaucoup, donc c'est très cool. D'ocu sur Amazon on les Bezos J'arrive sur scène habillé comme un Técos Si sort avec une bombe elle finit lesbos Le problème des bombes c'est qu'elles explosent On court tout droit vers la catastrophe Entre Terence Malik et Terence et Philippe Je suis une star je peux pas baiser les Le physique en PLS J'ai jamais investi dans la crypto Du coup j'ai sorti un bouquin sur les schizos Bim bada bim. Mais c'est horrible, j'ai jamais investi dans la crypto donc j'ai sorti un bouquin sur les schizos mais horrible parce que pour ceux, mais la ref est atroce parce que Grange a, un, un, a sorti un livre sur son frère schizophrène et genre ils ont tellement mais ils se clashent eux-mêmes, c'est si fort, c'est si fort, c'est si culotté. Hey. Bim bada bim, bim bada, bada, boom, bim, bada bim bim, bada boom, okay. avant ils étaient cool, maintenant ils sont cool Deux, casse flotteur jusqu'à l'infini Infinity, cassard flotteur jusqu'à l'infini infini infinity. Enfin j'adore parce que c'est frais Et il en fallait, en vrai j'aurais préféré plus de son Avec Gringe, euh, je suis un peu Enfin mais c'est normal mais je suis un peu déçue et euh, voilà j'ai rien d'autre à te dire de plus à part écouter là mais euh, il y a tellement de refs euh, euh, de rêves à leur histoire à leurs anciens albums et euh, c'est frais franchement ça fait plaisir tu retrouves le San, genre d'avant dernier verre Il est déjà minuit, il est déjà minuit, soit mieux de m'en aller, soit mieux de m'en aller Je connais ce moment par cœur par cœur Tout peut basculer Tout peut basculer winning then it makes sense when they talk about right They talk about right. they wanna go in They wanna go in euh, Alors dernier vers, c'est pas que j'aime C'est pas que j'aime pas J'aime bien comme une musique normale C'est pas une musique qui me transcende plus que ça euh, Donc je vais pas trop m'éterniser là-dessus ensuite on va écouter ensemble je crois que c'est une version pour sa meuf et je suis une grande romantique une grande canarde donc je pense que je vais kiffer c'est tellement pas comme je l'imaginais là j'en suis à la moitié c'est beaucoup moins euh, panier mais genre euh, idéaliste et euh, romantique enfin je suis un peu partagée parce qu'en même temps c'est limite plus romantique, c'est hyper vrai et c'est beaucoup plus la vraie vision d'une relation et ce qui se passe vraiment dans une relation que une que les chansons d'amour des rappeurs. Et je trouve ça hyper intéressant parce que même si ça faisait longtemps qu'il était avec sa meuf quand il a écrit Paradis, il raconte la vraie vie en fait je trouve et la... La vérité derrière tout ça, et je trouve que c'est assez bien, malgré tout, pour les jeunes, euh, qu'il n'y ait pas une vision idéalisée, même si c'est pas son rôle d'éduquer, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Mon planning, pas je veux pas avoir tes amis, je vais tout passer sous que je suis un artiste. Euh, pareil, je suis moins convaincue. Je vous avoue que pour l'instant, euh, j'ai moins de sons qui m'ont marqué que le dernier album. Il m'en reste deux Athéna, Civilisation, on va se dépêcher, cette vidéo doit durer une heure, je suis si désolée. À quoi ça sert de dire je t'aime si j'ai jamais vraiment dit pourquoi? Parce que t'as su rester la même, tu m'as sauvé tellement de mauvais choix. Parce que je sais, tu sous-estimes, tu ris trop fort et la pièce illumine. Tu fais des concessions sans les souligner. Parce que c'est ton cœur qui choisit tes potes. T'arrives à me rassurer quand j'ai peur de la mort? jamais si profond que le noir de tes pupilles Le noir de mon âme Ce Sera jamais si négatif que toi t'es lucide Mais des fois je suis stupide J'aime bien, euh, juste Je suis désolée encore une fois si je critique Mais je reste un peu sur ma faim quand même Enfin, on va en parler, il me reste une Mais par exemple là, Athéna, je trouve qu'il aurait pu... Enfin, Paradis m'avait beaucoup plus marqué, et sans vouloir comparer toujours à ce qu'il a fait avant, parce que je suis pas non plus une. Enfin, j'aime bien ça, mais je suis pas une fan inconditionnée de lui non plus. Enfin, je suis prête à évoluer en même temps que lui, mais je, je reste sur ma fin là. Et on va écouter Civilisation, qui dure 4 minutes. Je pensais que ce serait une chanson plus longue, comme pour notre protota, pour mais non. Donc, on va écouter ça. Et puis après, on va débrief. Et si je savais, je suis pas sûr que je le ferais J'ai pas grand chose à t'offrir À part te dire que je suis et ce que je sais Je crois jamais ce qu'on me dit en premier Les mensonges circulent plus vite que le vrai J'ai couru après le bonheur Sans prendre le temps de savoir ce que c'est J'essaie d'avoir un enfant J'essaie d'avoir autre chose que de la data pour les gaffes bâtard, t'es rien d'autre qu'une donnée J'ai quelques éclairs de génie Mais la plupart du temps, je suis teubé Je connais que les mauvais alcools Qui donnent l'alcool mauvais J'avais peur d'avoir rien compris Maintenant, j'ai peur qu'il y ait rien à comprendre ils ont mal travaillé à Ok civilisation j'apprécie euh, Je pense qu'il faut que je l'écoute beaucoup de fois pour me mettre à l'aimer euh, Comme pas mal des sons en vrai je pense que je vais les aimer au fur et à mesure Enfin plus en tout cas C'est le moment où je vais me prendre des dislikes. Alors mon avis sur euh, l'album d'Orelsan il y a des sons que j'aime bien, il y a des sons que je trouve intéressants. Globalement, je ne suis pas forcément déçue, mais euh, je pense, et je ne suis pas la seule parce que j'ai regardé quelques avis là, euh, les dernières minutes, déçue parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas pris de gros risques. En fait, je trouve ça un peu dommage parce que j'ai l'impression que dans ses derniers albums, il y avait vraiment des risques pris. Euh, quand on voit le fait que bah, la fête est finie, comparé à, aux albums des Casseurs Flotteurs, même Casseurs Flotteurs, comparé à euh, au Chant des Sirènes, le Chant des Sirènes comparé à perdu d'avance, enfin je sais pas si vous avez compris, mais il y avait toujours euh, une grosse prise de risque, après il ne doit rien à personne, il n'a pas à prendre une prise de risque, mais j'ai l'impression qu'il se mouille pas assez dans, enfin j'ai l'impression que ça reste assez en surfait et Sun c'est un énorme chanteur. on va être hyper critique avec lui, c'est pas un mec qui sort son deuxième album, euh, surtout après un documentaire aussi pertinent et que les gens qui fait. Donc je suis un peu perdue parce que j'ai enfin j'ai hâte de voir euh, le travail qu'il y avait derrière voir les backstage parce que ça va peut-être me faire changer d'avis. Je trouve que cet album n'a pas une valeur ajoutée euh, égale à celle qu'avaient les autres albums par rapport au précédent. Euh, le truc que j'aime bien c'est le fait qu'il soit peut-être plus mature et c'est peut-être ça le souci c'est que qu'on s'attend à un Sun très nostalgique ou machin ou euh, très euh, très punchliner, <rire> désolée du terme, et Enfin il l'est mais moins je trouve qu'avant et c'est peut-être juste qu'il grandit, qu'il est plus mature. N'hésitez pas à me donner votre avis ça se trouve vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi et ça m'intéresse. Parce qu'en soit, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est pas que j'ai aimé. C'est plus que euh, j'ai hâte de voir le processus derrière pour comprendre et peut-être que ça me fera plus apprécier. Euh, encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce concept vous plaît. Euh, <rire> je me dis courage pour le montage parce que je vais normalement publier la vidéo aujourd'hui s'il n'y a pas de soucis. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Insta et à donner votre avis en commentaire ainsi que le top 3 des sons que vous avez aimés euh, bah, de l'album d'Orelsan. Je vous fais des gros bisous, bye la mif.